Oui, pour moi, ce pèlerinage à Fatima, celui de cette année particulièrement, je précise, c'est extrêmement important parce que c'est le centième anniversaire des apparitions. Euh, Fatima, c'est un, un pèlerinage où nous, nous allons moins souvent, nous, nous les, les Français, d'une manière générale, et les AuBois en particulier, où ça, tout le monde sait que notre grand pèlerinage de l'année, c'est lourde. Mais je crois que c'est une manière en partie euh, surtout de rendre hommage au, euh, à nos frères portugais qui sont, qui sont nombreux dans notre diocèse et qui eux, euh, chaque année quand ils retournent au pays, vont faire un tour à Fatima, alors ce sera, ce sera l'occasion euh, pour un groupe de, de notre diocèse d'aller prier la Vierge euh, en communion avec tout, toute cette communauté portugaise de notre diocèse et, et d'un ce sens c'est bien, c'est le centième anniversaire euh, c'est donc euh, une année où les, les, les célébrations à Fatima sont particulièrement importantes, c'est particulièrement fréquenté, donc euh, il faut honorer non seulement nos frères portugais, mais aussi le sens qu'ont qu qu eu ces apparitions. Donc vous savez comme moi que euh, la Vierge est apparue à trois petits bergers, des, des petits bergers totalement incultes, que, et ça montre bien... Que des petits vraiment ça montre bien que marie se sert des tout petits pour faire passer les messages du christ et je crois que c'est beau d'aller approfondir sur place le message de fatima et c'est un message de, de résistance de la prière enfin, je, je trouve que dans, dans notre période c'est très important aussi à l'époque c'était c'était lié au, à, à, à l'arrivée du communisme, à la, à la révolution russe, tout ça. Euh, et aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes qui sont ceux de, de Daesh, qui sont ceux de la, du terrorisme, des de diverses formes de terrorisme. Mais c'est l'affirmation d'une une sorte de résistance par la prière et par la foi à toutes les attaques de, de la violence qu a dans, qui peut y avoir dans le monde. Et je pense que pour les chrétiens, c'est important de de renforcer cette, cette foi et cette espérance dans un temps comme le, comme le temps actuel. Autre raison, donc, pour valoriser cette année spécialement le pèlerinage de Fatima. Et puis alors, je crois que c'est... Je, je donnerai, je donnerai une, troi, une troisième raison qui est que c'est un... Le, Fatima et le pèlerinage que nous allons faire en l'occurrence, c'est l'occasion de visiter aussi une culture qui, une culture la culture d'un peuple, d'un peuple qui est très croyant, un peuple qui est très très droit, très très très, très travailleur, très et qui et qui nous donne un exemple. Ce sera l'occasion de d'être en lien avec cet exemple-là, et, et en revenant, je pense que ça, ça ne fera que renforcer le lien que nous avons avec nos frères portugais, qui, qui apportent quelque chose d'important dans notre diocèse, nous allons dire merci à Marie pour ce qu'il nous apporte aujourd'hui.